Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le stream Lorestone. Euh, je suis accompagné des charmants Diddles. Salut et Lady Oscar. Bonsoir. Et je suis votre hôte Balkany West et je crois qu'elle avait un message à faire passer à euh, Yellowcroc ou Galendura. Galendura. <rire> je les confondre, vais confondre le mais... Euh, voilà. euh, oui, alors je tiens à dire que je j'emmerde Galandur. <rire> Hein, parce que j'avais les yeux sur le chat et j'ai vu Galandur dire euh, même Charles est là en avance elle a trop notre rank pour être là alors et le stream commence même pas donc je voulais dire officiellement on t'emmerde Voilà. c'est décalé de ouf l'image, non mais alors si c'est la première fois que tu coups. viens c'est normal <rire> Euh, et puis je voulais aussi remercier Discord, qui s'était de nouveau euh, abonné à nous. Oui ça merci C'est 10 mois d'affilée que incroyable. Discord, euh, Discord nous suit, et c'est quand même adorable, donc euh, on t'aime très fort Discord. Et on ne sait pas ah, pourquoi tu me fais, me fais ça. Et tu souffles un petit peu dans ton micro Là je ne peux pas faire autrement, c'est depuis que j'ai reformaté. Ah. Là. j'ai la sensi au minimum, hein, sache-le. Ah, Qu'est-ce que je peux faire Attends. Je vais faire ça. Non mais dis je tout le monde souffle en fait, pour nous, pour nous faire peur. C'est ça. Non, en fait c'est faux. Tu demandes d'être n'importe qui d'autre. Est-ce que ça va mieux comme ça Ça va un peu mieux, j'ai l'impression. Bah, je vais encore... Et comme ça Top. Ça a l'air d'être mieux. Ok, bon. bah, alors Bonsoir, euh, bonsoir Korbac, euh, bonsoir Discord, bonsoir... Euh, Qu'est-ce que j'ai vu d'autre là Oui, il y avait PSL. Mais il y Pesel. Oui. Bon. Et eh ben comme Fly. vous le savez... Euh, <rire> oui, il y a Fly, évidemment, Conalogue. Tu ferais réduire le gain du micro sur le panneau de config, si tu veux. Ok. Coucou, Mae. Le gain du micro sur le panneau de config, où est-ce que c'est On euh... l'entend pas évidemment, de toute façon je vais. Mais il minute. parle pas <rire> C'est pour ça qu'on l'entend pas. <rire> je suis là pour jouer un deck tryhard, vous allez voir, c'est parfait. Vous allez me pouvoir passer de rang 9, 3 étoiles, à rang 10, 0 étoiles. Ça va Ah, mais je crois que t'étais passé en rang 5, what the fuck On est... On est en avril, maintenant. Ah, mais oui, c'est la reset. <rire> ça, c'est parce qu'on a repoussé le Lure stone, tu vois. Oui, voilà. Ah, bon, ok, ça va. bon, bah, c'est pas de ma faute, au Je suis content. Est-ce que c'est mieux comme ça Non, on t'entend pas du, du tout. tout. Donc remets ah. comme avant, limite. Open pack 74. Oui, bah écoute, galant Euh, voilà. <rire> <rire> Est-ce que c'est mieux comme ça Oui, non, ça va pas non, mal. Remets on, on, on ton son, t'entend pas. Mais c'est pas, oh. pas les paquets de Diddle, c'est mes paquets à moi. En fait, c'est moi qui host. Bonjour, c'est Balkany Et ouais, on, on a la même chose, on a les 74 aussi, Balkany. Waouh. Ah, non, Alors, non, Ok. Vas-y, essaye de parler. Oui, comme ça. Ouais, c'est pas comme mal. Ça euh, ça fait un peu de souffle, mais c'est pas mal. Putain de merde. Non, mais ça souffle et on t'entend plus. Il faut que ça dommage. On remet comme avant. On va ouais, limite. Hein. C'est quoi, ampli le microphone Voilà, parfait. Non mais laisse comme ça. Est... Euh, <rire> il, il vaut mieux pas... pas <rire> amplifier <rire> le microphone. Okay. Ouvre les balcades Mais on peut pas Galant dur <rire> Allo <rire> Allo, available in mid-April. Tu sais ce que ça veut Et dire <rire> Alors, si vous voulez pas que je s'ouvre dans le micro, faut pas me faire rigoler. Hein. Ah bah, désolé. <rire> bah, tu me dis quand alors, je Et si je fais comme ça, ça vous... va Ah, c'est pas mal là. Quand bien, je suis tu... lancé. A plus Ok. Ciao Bien, alors, euh, on va juste récapituler dont il s'agit parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne savent pas du tout euh, quel est le sujet de cette émission. Oui, hein, comme par exemple Flake qui a demandé pourquoi est-ce que l'overlay était bizarre alors que l'overlay est identique à d'habitude. Ouais. Salut euh, Dalitaldas. Alors, le Lordstone, c'est une, euh, une émission euh, castée par euh, Balkany West parce que Balkany West est un gros nerd. J'attendais ce moment. Oui, bah évidemment. Balkany West est un gros nerd qui connaît sur le bout des doigts à peu près. Non, pas non pas sur le euh, bout des doigts. Ne je, me flatte pas je... voyons. Ah ouais, c'est <rire> pas de la flatterie pour moi par contre. Super, merci. Balkany West est un gros nerd qui connaît très bien le lore de euh, Warcraft là, les trucs, les gobelins, les nains, machin. Voilà et on s'est dit que vu qu'on était une, une chaîne qui produisait quand même pas mal de streamer's stone une structure multi gaming, tu peux le dire. Tout à fait. Qu'on <rire> euh, que on allait peut-être joindre l'utile à l'agréable, faire pour des le ou diddles euh, tryhard de ouf avec des ranks euh, avec des ranks avec des decks euh, vachement cool, des decks adaptés à ce que je dis. Oui, adaptés voilà. en plus au thème qu'on aborde, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, N'est-ce pas Aujourd'hui, Balkany West, de quoi vas-tu nous parler exactement Eh bien, ma chère Lady Oscar, <rire> euh, au, au menu d'aujourd'hui, euh, ce sont les dragons. Et euh, les dragons, vous les connaissez forcément si vous avez déjà lancé une game de Hearthstone, car euh, le deck le plus... Euh, qu on, qu on, un deck qu'on va assez souvent, je vais pas dire le plus frais mais un deck qu'on va assez souvent, c'est les prêtres dragons, qui sont assez populaires depuis quelques saisons. Et euh, c'est donc ce que Didot joue actuellement. Et je me suis dit. Alors Mais. Vas-y. Bonjour. Juste une petite précision. C'est pas ce deck dragon là qui est fort. Oui. Parce que juste pour que ça colle au, euh, au Stone, hein, il, il va adapter. Faites pas ça. Jouez pas ça. Voilà, c'est tout. Faites pas ça chez vous. Des bisous. Voilà. Euh, donc après cette petite euh, mise au point, tels <rire> tel, euh, les youtubeurs euh, les, euh, les plus fameux, euh. <rire> Je vais donc vous narrer l'histoire euh, des dragons. Et pour ce faire, pour que ce soit un peu plus facile, attendez, je vais un peu baisser le son de Hearthstone. Pour que ce soit un peu plus facile, en fait, je vais utiliser un fil rouge en la personne de Deathwing, que vous connaissez euh, toutes et tous, parce que c'est une des cartes légendaires les plus connues de Hearthstone. Et donc, à travers l'histoire de Deathwing, je vais pouvoir vous raconter un peu euh, le, le, la vie et l'œuvre de... Euh, de ces, de ces reptiles que l'on aime tant. Oh non, mais tant, je... Eh, <rire> hey, ça vend pas du rêve, là Alors, ça, je tiens à dire que, personnellement, moi, je connais, à part Hearthstone, que dalle du lore euh, de, de WoW, et que c'est pas grave si vous y connaissez rien, parce que, d'une part, moi non plus, et je suis là pour, euh, je sais pas, pour, pour, euh, pour jouer l'idiotutile, oh, pour mais... balcanier, oh ouais. Tout de <rire> suite, les grands mots. Et, euh, venez, parce que les dragons, de manière générale, c'est trop cool. Si vous êtes des, des edgelords comme moi, vous voilà. savez très bien, et les dragons c'est trop bien, ça protège des trésors. Euh, Exactement, voilà. et euh, Charles adore l'argent donc euh, tout se recoupe. Et, tout à fait, et n'oubliez pas qu'on a un Tipeee <rire> Voilà <rire> Donc bon, moi je t'écoute, Kenny West, parle-moi des dragons, je t'en prie. Eh bien, donc comme je vous disais, en fil rouge je vais vous parler de, de Deathwing, donc mort qui est aussi appelé euh, Xaxas chez les Elfes de la Nuit, donc c'est un nom qui veut dire chaos et destruction. Euh, il est aussi connu sous le nom Le Destructeur, Le Cataclysme, L'Aspect de la Mort, Le Brise-Monde, donc que des jolis noms qui donnent envie de l'inviter à dîner. Putain, le Brise-Monde Ouais, le Brise-Monde, hein, ça va se passer. Pourquoi est-ce qu'il a brisé des mondes dans, dans le. Dans, eh bien. dans. Plus tard. Un okay. en peu fait, en fait de, en fait de teasing. Non, pas Xanax, Xaxas. Pourquoi il a plusieurs noms Parce que c'est comme les héros d'antan, tu vois. Il y a plusieurs fables et. Qui, okay. qui, qui narre euh, ses, ses hauts faits. Du coup, euh, chacun des noms s'adapte un petit peu euh, à ces événements. Et puis, tu ils aiment bien euh, toujours euh, enjoliver les choses. Donc, en gros, Trêve de Balivernes. Euh, les personnages dont on va parler pour la faire euh, très très vite. Donc, euh, Alex Trasa, que vous voyez ici, qui est donc euh, la lieuse de vie, et également le dragon rouge Aspect de la vie. Ça, j'expliquerai un peu plus tard. Euh, on verra aussi euh, Maligos, qui est donc euh, le Tissor, et euh, qui est de lui le dragon bleu aspect de la magie, et qui est également consort d'un autre dragon que vous connaissez, qui s'appelle Sindragosa, qui est là, et dont je parlerai un peu plus en détail euh, plus tard. On va aussi parler de euh, Nosdormu, qui est, euh, ah, oui, est un des dragon cartes du, plus... euh, du jeu. Voilà, à, à mon plus grand désarroi, parce que c'est un des dragons les plus puissants, on en parlera plus tard. Euh, c'est dommage, une... hein, ouais, parce ouais. que c'est quand même une carte un peu teubée. Ouais, et euh, moi je connais pas du tout l'histoire de, de, de Spello. Euh... Mais euh, tandis que Dinos se fait pourrir. <rire> euh, <rire> mais euh, qu'est-ce que je veux dire Oui, euh, on va également voir un dragon qui, est, euh, qui a gagné en popularité depuis quelques, euh, quelques temps euh, grâce au deck euh, Big Dragon, euh, Spiteful, tout ça machin, c'est Isera qui est donc, elle, euh, l'éveillé qui est le non dragon Non mais attends, Isera, vert. elle était... Euh, parce que moi, je suis une, une, une vieille de Hearthstone, Isera, elle a toujours... Oui, c'est une carte classique, mais elle, elle revient... Elle, elle, elle revient un peu... Euh, elle reprend du, du... Je sais pas, du poil de la bête, euh, ou de l'écaille du dragon, si vous préférez. Euh, oh là depuis là, quelques, oh là euh... <rire> <rire> <rire> Depuis quelques... Euh... l'artiste Ah, oh, merci. Euh, <rire> depuis quelques, euh, quelques extensions parce qu'il y, y a des decks qui tournent autour, mais euh, Diddles nous en parlera plus en détail. Donc Isera l'éveillé qui est le dragon vert aspect des rêves, tandis que Donsdormo est le dragon de bronze aspect du temps, j'ai oublié de le préciser, euh, et également euh, Neltarion, euh, le garde-terre, dragon noir aspect de la terre. Et vous allez me dire, mais euh, les quatre autres on les connaît, mais euh, c'est qui Neltarion euh, Et bien en fait Neltarion c'est Deathwing. C'est ah son, bon nom... oui, son nom de euh, Avant qu'il se passe quelque chose. Et ce quelque chose, je vous le dirai un peu plus tard. Voilà. Oh là là C'est art du teasing. Il, il faut un peu de teasing. Donc voilà, également aussi dans, dans, dans cette euh, petite euh, chronique sur les dragons, nous avons parlé de Malfurion, que vous connaissez, puisque c'est le, euh, le héros des druides. Également un. Euh... Une carte euh, chevalier de la mort. Donc, que vous voyez ici. On parlera aussi euh, un peu d'Illidan, donc son frère, euh, dont je parlerai en détail dans une, dans une émission dédiée, je mais pense. Si, mais si, on va parler d'Alex Trazer. Euh, et on parlera également des dieux très anciens que vous connaissez par cœur, car il s'agit de Isharge, Yogg-Saron, et, on a parlé de ça et dans le précédent Lorstone. Et, donc, et euh, tu, si tu, vous avez... me, tu me précèdes parfaitement. Car euh, c'est exactement ce que j'allais dire, donc ça recoupe parfaitement euh, ce merveilleux Lorston sur les élémentaires qu'on avait fait euh, il y a maintenant euh, un mois et demi je crois, un truc comme ça. Oui. Ouais ouais je, moi j'étais venu parce que je sais parce pas. Parce qu'il y avait Alakir. Ah oui il y avait Alakir ah, oui, et je voulais venir et, <rire> <rire> et après les gens ils ont dit ah mais Charles reviens pour les autres. Voilà, donc, euh... parce que de toute façon ils veulent que toi, les autres, le reste en foot Mais non, voilà. attends, tu es fabuleux. <rire> tu es un ah. penteur fabuleux. Ah. Est-ce que Valka tu vas parler de La Guerre des Dragons, te demande ira. Euh, alors, ça dépend ce que tu entends par La Guerre des Dragons, et si c'est ce que tu entends par La Guerre des Dragons, oui. Euh... Okay. <rire> non, en fait, je sais pas ce qu'elle entend par La Guerre des Dragons, donc si jamais c'est ce à quoi je pense, oui. Euh... Stop critiquer Illidan, mais qui a critiqué Illidan ici Ah, alors... c'est Korbak qui dit que Illidan, Illidan c'est pire qu'Illiji. Bon, ouais, ok, ce n'est pas le sujet, voilà. on va euh, se recentrer, on va tard. parler de dragons. Alors voilà. moi j'ai une question, je ne sais pas si tu pourrais y répondre, belcanimwest de Dis-moi. Pourquoi les dragons parlent dans WoW Alors, les dragons parlent dans WoW parce que euh, la magie. <rire> parce que c'est comme wow. ça et voilà. Euh, merci J.K. Rowling <rire> Non mais en fait, t'as en fait, pas tous les dragons. En fait, comment dire est pas que tout... tous les dragons parlent en gros Non, justement, t'as pas tous les dragons qui parlent d'accueil, les plus importants. Et en fait, les plus importants, c'est euh, bah, en gros les aspects, donc ceux que j'ai cités. J'expliquerai plus tard ce qu'est un aspect draconique. Et euh, quelques-uns qui sont un peu plus puissants que la normale. Mais en gros, le, euh, le dragon euh, Pélo de base, lui, il va pas parler. Il va juste euh, rugir. Ok, d'accord. Salut, Yellow. Euh... Mais c'est quoi la différence, en fait Du moment qu'ils sont puissants, ils ont, ils ont la parole Enfin, ils sont doués de parole du moment en fait, qu'ils sont puissants où on... sont des gens qui étaient puissants qui se sont genre transformés en dragons parce que c'était classe. Alors non, ça ça n'existe pas. Par contre, okay. euh, à noter, euh, tous les dragons euh, puissants, donc les aspects en fait principalement, possèdent un une apparence humanoïde. Mais ça ah. on, ça on s'en fout un peu en fait. Mais euh, ce sera utile dans la deuxième partie du Hearthstone que je ferai plus tard. Mais euh, voilà. D'accord. Donc, euh, je la fais rapide. Euh, donc, au commencement du monde, on avait donc les élémentaires enfermés sur leur plan élémentaire, et les dieux très anciens emprisonnés sur leur plan euh, très ancien. Ça, on, se... Ça, on connaît. Suite, voilà, à leur défaite euh, contre les titans, donc, euh, se référer au lore Stone sur les élémentaires. Ensuite, donc, les titans, après avoir euh, emprisonné tout ce beau monde, ils ont laissé des gardiens derrière eux pour s'assurer du maintien de l'équilibre d'Azeroth. Euh, euh, parmi ces... Ces, euh, ces gardiens, vous avez par exemple euh, Archaedas si, euh, euh, si jamais vous avez fait la Ligue des Explorateurs dans Hearthstone, c'est le dernier boss de Huldaman. Voilà, pour un petit détail, euh, et Ul'daman, j'en parlais peut-être dans le prochain Hearthstone. Bref, euh, pendant ce temps là, il euh, y avait une race qui existait sur Azeroth, c'est les proto-dragons. Parmi eux, on en a un qui s'appelle Galakrond, et qui était beaucoup plus gros et grand que tous les autres. Est-ce que ces proto-dragons, c'est ceux qu'on voit qui sont appelés les draconides dans, dans le jeu, ou pas Ou ça n'a rien à voir euh, Alors, les draconides, c'est autre chose. Je ne saurais pas te dire en détail. Mais euh, non, non c'est si, si tu penses par exemple aux, aux, Dra aux draconides opérative la carte euh, prêtre qui vole une carte oui, du deck ennemi, ouais. ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de proto dragon dans Hearthstone. D'accord. Euh... Alors Galandur se permet de te reprendre en te disant pas que les aspects ont des formes humaines, des fois, les petits dragons un peu plus nazes, ils parlent et ils ont une apparence humaine aussi. D'accord, bah je savais pas qu'ils avaient aussi une apparence humaine, enfin j'avais pas fait gaffe. mais du coup, euh... ok. Et ça rejoint ce que je faisais par rapport à la parole, donc sont... c'est un peu ceux qui sont euh, vite fait puissants. Mais ceux que, ceux que tu tues à la chaîne pour monter de niveau euh, 78 à 80, bah eux ils, eux, ils parlent pas, okay. tu vois. Euh... Donc voilà. Donc, Galakrond, proto-dragon, qui était plus gros et plus grand que les autres. Un jour, un peu affamé, euh, il se nourrit de la seule chose qu'il avait à portée de patte, qui était un autre proto-dragon. Et en dévorant donc son énergie et euh, un peu de son corps, Galakrond a encore grossi et a eu encore plus faim. Tandis que le proto-dragon qui avait servi de casse dalle était devenu une sorte de... zombie, on va dire. Une sorte de... de dragon zombie. Et... Euh, oh. Voilà. Et du coup, en fait, chaque proto-dragon dont se nourrissait Galakrond, puisqu'il a, a continué à avoir faim, euh, se transformait en cette sorte de dragon zombie. Et ça a très vite menacé d'extinction la race entière, en fait. Donc, il euh, y a un, un pélo qui s'appelle Tyr, qui est donc un des gardiens des titans, qui est considéré comme le plus puissant, euh, qui va se lever contre lui. Et euh, en haut pour vous donner une idée de la puissance du gars, il avait aidé les titans à emprisonner Ragnaros. Donc il l'avait genre quasiment one-shot en fait, tire. Ragnaros. Ouais, tir. Okay. Et euh, il va être accompagné de cinq proto-dragons euh, dont euh, vous connaissez les noms parce que c'est ceux que j'ai cités au début de l'émission. Donc, Alexstrasza, Meligos, Nosdormu, Isera et Neltarion. Waouh Et donc, le club des six va réussir à vaincre euh, Galakrond. Donc voilà, tout le monde est content, tout ça. Et les gardiens vont se rendre compte que ces cinq proto-dragons avaient quand même l'envergure de, de protéger Azeroth à leur côté et en font des aspects draconiques. Donc, pour résumer, euh, ce sont des sortes de semi-divinités euh, qui, qui sont donc chacune assignées à un rôle. Il faut penser un peu comme dans la mythologie grecque, où chaque dieu a un rôle, bah là c'est un peu pareil. En gros, Mais comment Alex... ils sont devenus comme ça Comme ça comment Comment sont devenus des sortes de, de, de divinités euh... bah, C'est parce que justement les gardiens... Euh, qui ont été nommés par les Titans, donc, euh, les ont. leur ont donné un peu de puissance, en fait. D'accord, ok. Ils leur ont transmis un peu de puissance. C'est pour les remercier, en fait. C'est ça, pour leur dire voilà, bravo, vous êtes, vous êtes forts, vous allez nous aider à défendre Azeroth. Ok. Euh... Où en étais-je Oui. Euh, du coup, Alexstrasza sera la chef, euh, yeah. et Neltarion sera son bras droit. Euh, donc, euh, il est, lui, il était renommé pour euh, sa sagesse, sa force et sa fidélité euh, envers euh, Alexstrasza, et lui et Maligos se considéraient comme des frères. C'était un peu des petites bromances. Euh, mais, euh, en tant que responsable de la Terre, certes, il avait le pouvoir de modeler tout Azeroth à son désir, euh, mais il ressentait également physiquement le poids de la planète qui l'écrasait et l'oppressait. En fait, Il se sentait prisonnier de son fardeau. Euh, C'était vraiment un truc qui le, qui le hantait et c'est dans cet état de, de faiblesse physique et surtout mentale qu'il a commencé à entendre les murmures des dieux très anciens euh, qui l'ont lentement convaincu qu'en fait en les servant Neltarion aurait accès à un pouvoir qui dépasse son imagination, un truc classique alors, de fantaisie. En gros ouais, euh, Neltarion qui devient ensuite Deathwing si j'ai bien compris, euh, c'est Gollum. C'est Gollum un peu. alors. Ex excellente ouais. compa Alors, Charles, excellente <rire> comparaison, tu verras plus tard pourquoi. Ok, mais ça, ça veut dire que je, je suis Mais oui, c'est parfait. Et donc, en gros, juste pour euh, expliquer un peu, pourquoi est-ce qu'il entendait, euh, lui, précisément, les murmures des dieux très anciens et pas les autres Parce que les dieux très anciens étaient enfermés sous la Terre, et la Terre, bah, c'est euh, le domaine de Neltarion. Du coup, il était proche d'eux, en fait, techniquement. Je sais pas si c'est clair. Mmh, voilà. Du coup donc, euh, euh, pendant, pendant des, des années, il, il, les, les dieux très anciens continuent à alimenter sa paranoïa et sa folie. Donc euh, Neltarion va décider, à l'aide des, euh, des gobelins, de fabriquer euh, l'âme des dragons, que vous pouvez voir euh, ici, qui est donc euh, cet, euh, cet objet. Euh, une sorte de disque doré qui aurait pour but de recueillir une partie des pouvoirs de tous les vols draconiques. Donc, les vols draconiques en gros, c'est les groupes de dragons. Je vous parlais tout à l'heure des couleurs de dragons. Je faisais par exemple Alexstrasza, euh, c'est le dragon rouge, Maligos, le dragon bleu, etc. Chaque couleur comme ça, c'est un vol draconique. Donc, il y a le dr vol draconique rouge, bleu, de bronze, vert, noir. Pour l'instant. Après, il y en aura d'autres. Enfin, euh, si vous jouez à haut vous en connaissez d'autres, par exemple le crépuscule, azur, etc. Donc, Il y a Sally qui demande, c'est des méchants les dieux très anciens du coup Oui. Oui, je... ce sont des méchants et nous t'invitons à aller écouter le dernier stone sur les dieux très anciens. sur les, élé... voilà. à ces sur, les enfin, sur les élémentaires et les dieux très anciens. anciens. Voilà. Ouais. Parce que les dieux très anciens c'est un peu un des nombreux fils rouges de, euh, de l'histoire de World of Warcraft. Mais euh, voilà, j'en parle pas mal dans, dans ce stone donc, euh... Alors pourquoi ça s'appelle des vols draconiques Parce que les dragons volent. Ah ok. Ouais. <rire> j'ai pas mieux comme explication, je te l'avoue. Euh, c'est comme si on disait tu sais, la, la guilde des marchands. Hein. C'est des marchands qui sont mis en guilde. Bah là ouais. c'est des dragons Enfin voilà, je, je t'avoue que j'ai pas mieux là. Euh, du coup, il, euh, son but avec cet objet, l'âme des dragons, c'était donc de recueillir une partie des pouvoirs de tous les vols draconiques afin de lutter contre les menaces d'Azeroth. Euh, L'âme des dragons est donc, enfin, sera donc l'arme la plus puissante d'Azeroth et une des légendaires les plus nazes de Earth. Voilà, <rire> Voilà, c'est comme Nozdormu, c'est... voilà. Fallait qu'il soit broken quelque part et donc euh, nul lâcher euh, autre part. Et euh, tout le monde, euh, dans l'idée en fait, tout le monde y mettrait une partie de ses pouvoirs, sauf Neltarion, parce que ça c'était son plan. Un Mais c'est une sorte euh, de grosse mutualisation en fait de, de la force. Exactement, c'est vraiment l'union fait la force, tu vois. C'est la, que... la commune, c'est C'est ça, c'est la commune, mais avec les dragons. C'est des ferrures. Et euh, sauf que Neltarion, vu qu'il commence un peu à, à, être, euh, à être chez père, euh, il, il se dit, ouais, mais moi, je vais pas mettre mon pouvoir, tu vois, comme ça, lui, il va être plus puissant que les autres, tu vois. Ouais, mais genre, Après, ça, ça fait, va pas sûr. être rodé, tu sais. Ah bah, l'avenir, nous le dira. Clin d'œil. <rire> non, mais le gars, il donne pas dans la caisse. Genre, évidemment que ça... Donne va pas... non, mais, non, mais attends, je vais t'expliquer. Là, pour l'instant, c'est la théorie, ok Okay. Du coup... Pardon. Il va profiter de l'invasion de la Légion Ardente. Donc la Légion Ardente, j'en ai parlé maintes et maintes fois. Je vous renvoie au premier Lore Stone sur Medivh par exemple. Euh, où j'en parle beaucoup. Mais en gros c'est des méchants aussi, qui n'aiment pas non plus les dieux très anciens. Euh, donc voilà. Donc il va profiter de l'invasion de la Légion Ardente euh, pour soumettre ce plan aux autres aspects. Donc euh, y a, en gros il y a un ennemi très puissant qui envahit Azeroth. Et il va se dire hey c'est l'occasion rêvée on va faire une arme donc c'est un peu euh, Oppenheimer euh, Einstein tout ça avec la bombe atomique euh, tout le monde valide parce que personne ne pourrait imaginer que euh, ce bon Neltarion si fidèle et si euh, si vertueux euh, aurait une une idée maléfique derrière la tête c'est encore le noble Deltaion défenseur de la terre aux yeux des autres mais attends mais genre comment ils peuvent euh, comment ils peuvent prétendre être ses potes, et pas voir qu'il commence à être chez père, le mec. Bah, en fait, le truc, c'est qu'ils le cachent bien. En fait, genre, les dieux très anciens, ils lui disent « Ouais, machin, fais attention. » Ils lui disent aussi, un peu, euh, « Ouais, les autres, peut-être, qui complotent contre toi. » Enfin, tu vois Ils lui disent, ouais, en fait, bah, de bah, faire bah, gaffe ouais. aux autres. Et de faire et semblant. Euh... The Little Death qui pose une question qui est assez euh, assez pertinente, c'est « Mais ça, c'est avant les orques et les hommes ?» Genre quand il y avait des elfes violets ou encore avant, au niveau Ex de la chronologie. Excellente question, j'allais y venir justement à la fin de cette phrase. En gros, pour vous resituer, donc ça c'est euh, la guerre des anciens, je crois que c'est belle en français. Euh, en gros, c'est dix mille ans avant l'an zéro, l'an zéro étant le début de la première guerre. Euh, donc, du coup, pour vous donner une idée par rapport aux races existantes, euh, parmi les humanoïdes, on a les elfes de la nuit qui vont entrer en jeu un peu plus tard. Et du coup, euh, c'est donc à peu près 10 000 ans euh, avant le, le, le temps des hommes, comme on dit. Donc, avant les... ce qui se passe dans Warcraft 1. D'accord. Voilà. Ok, ah ouais, donc c'est vraiment, vraiment euh, toute très, la mythologie. très très loin dans le passé. Voilà. Euh, bah, comme je vous disais dans le, dans le Lord Stone sur les élémentaires, c'est vraiment. Euh... Pas à la conception d'Azeroth, c'est vraiment plus tard que ça, mais c'est il y a très très longtemps, quoi. Euh, ouais, LD qui dit donc, ouais, la Légion, ils sont venus v'là souvent, quoi. <rire> ils sont venus v'là souvent de ouf, ouais. Bah, attends, ils sont venus combien de fois Euh, 3 fois 4 fois 5 fois 4 fois 3 fois, je dirais, un truc comme ça. Plusieurs fois, ouais. au moins 3 fois. Donc... Où j étais. On peut en revenir à Neltarion, euh, Deltarion, je sais pas quoi là Oui, Neltarion. Euh, ouais. Donc, si les dieux très anciens ont soufflé l'idée de l'arme à Neltarion, c'est pas juste pour que lui parte dans son petit délire mégalomaniaque. C'est aussi parce que l'arme leur sera d'une grande utilité. En fait, l'arme sera d'une telle puissance que la Légion Ardente voudra s'en emparer afin d'agrandir le portail par lequel ils arrivent sur Azeroth. Et grâce à l'énergie dégagée par ce portail, les dieux très anciens auront une chance de s'échapper de, de leur plan prison... Euh... Mmh. voilà donc euh, donc tout ce plan est, est accepté par euh, tous les tous les aspects donc les quatre autres les quatre autres, euh, les quatre autres euh, gros dragons et euh, l'âme des dragons est créée tous les dragons sont réunis afin de mettre leur pouvoir dedans sauf neltarion euh, et ce dernier l'utilise donc en gros enfin pour par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Donc tout le monde le fait, et ensuite lui, il fait euh, « Ah, oh, tournez-vous, je suis un peu timide, machin, tout ça. » Et puis il fait genre « Il le fait, mais en fait, il le fait pas. Euh, »« il utilise nul un... <rire> !» Non, mais il utilise genre un peu de magie pour faire semblant, tu vois, en vrai. Il utilise un peu de magie pour faire semblant, ouais. qui met son pouvoir, tout ça. Et... Euh... Donc voilà, l'arme est euh, opérationnelle. Et du coup, Neltarion va s'en servir euh, contre la Légion Ardente, ce qui a pour effet de raser la horde de démons. Enfin une partie de la horde de démons, enfin, la horde de démons qu'ils ont devant eux, quoi. Euh, mais ça rase également des villages entiers d'elfes de la nuit, donc des civils. Euh, comme tu dis. Les quatre autres aspects tentent euh, de le faire revenir à la raison. Ils sont complètement paniqués, ils disent, mais qu'est-ce que tu fais Et tout, surtout, Alexstrasza, qui est, donc, je le rappelle, l'aspect de la vie. Elle, elle est complètement euh, horrifiée de voir ça. Euh, elle pas... apporte la vie et l'espoir. Voilà. Donc, euh, aide-moi, euh, lieuse de vie. Euh... Et en fait, ils se rendent compte, à ce moment-là, de l'ampleur de la folie de Neltarian, qui, du coup, leur avoue son plan complètement mégalo à base de « les temps appellent à un nouvel ordre, que je dirigerai, que tous devront se plier à ma volonté, blablabla », du classique. Il y en a un à qui la moutarde montonarine, c'est dur à dire, c'est Maligos, qui est donc accompagné par son vol bleu. genre, c'est pas son... Non, c'est son bro, tu vois. Du coup, il se dit « Ah ouais, il y a mon bro qui va pas bien, faut que... » tu vois je bite de shit out of him, tu vois. Ouais. Et il se dit, putain, euh, ça va pas, quoi. Et du coup, il est accompagné par son vol bleu et par Sindragosa, dont il est donc euh, l'amant, le consort. Euh, ils, ils vont tous lui foncer dessus. Neltarion, il a encore l'âme des dragons euh, entre les pattes, et euh, il l'utilise euh, sur le, le vol bleu, qui, euh, ce qui a pour effet d'exterminer de, la quasi-totalité des dragons, sauf Maegos et Sindragosa, qui survivent parce qu'ils sont beaucoup plus puissant, donc ils survivent à la déflagration et qui sont projetés à des kilomètres euh, quand je dis des kilomètres c'est vraiment des kilomètres euh, Là, chaud. ouais il réutilise l'arme du coup pour... enfin euh, Neltarion réutilise l'arme pour repousser tous les autres dragons avant de prendre la fuite euh, parce qu'il se rend compte que euh, sa proximité avec l'arme des dragons et l'énergie qu'elle possède et dégage le fait souffrir et l'affaiblit physiquement et délite ses chairs en fait au point où euh, il doit avoir des plaques d'adamantium euh, fixées sur son corps pour en maintenir l'intégrité. Donc ça c'est ce qu'on voit dans la cinématique d'ouverture de Cataclysme, donc des, des gobelins qui clouent des plaques euh, de métal sur le corps de Deathwing. Petite parenthèse pour ça, donc la cinématique dont je parle, elle se passe euh, vers l'an 30-35, donc c'est à l'époque à peu près actuelle, mais c'est une bonne illustration de ce qui s'était passé à l'époque du coup, donc en moins de 10 000 à peu près. C'est la même idée de euh, son corps est complètement délié et du coup il faut lui mettre un peu de. un peu de, de métal dans les dans les chairs. Voilà j'ai une image là pour euh, illustrer. C'est bien ça. Alors, j'ai cliqué pour voir. Euh, oui, ça, ça illustre très bien, merci. Ça, on voit bien du coup toutes les plaques euh, qu'il a... <rire> et de toute façon, n'hésitez pas à aller voir la, la cinématique de Cataclysme parce qu'elle est magnifique. Et n'hésitez pas à voir toutes les cinématiques de World of Warcraft parce qu'elles sont toutes magnifiques. Euh, oh là. là. Et toutes les cinématiques de Blizzard d'ailleurs parce qu'elles sont toutes magnifiques. Bref, euh, c'est donc à partir de cet événement, donc la grosse trahison, et de ce changement physique qu'on peut officiellement parler de Deathwing parce que Neltarion est, entre guillemets, mort. Voilà, donc euh, le roi est mort, vive le roi. Et c'est lui qui s'est rename tout seul Aldemar Bah en fait il s'est dit, euh, ouais Neltarion ça représente pas vraiment mes idéaux et tout, je devrais peut-être me renommer pour le euh, branding, pour le côté marketing un peu. Ouais d'accord. Voilà. Je ouais. peux pas trop regarder celle de Diablo 2, non mais Maelira, évidemment. Hum... Euh... <rire> Avec Galundur qui est encore en train de chipoter. On s'en fiche fois, Là, on vous dit de regarder ouais. celle de Cataclysme voilà. où il euh, y a des dragons. Elles, alors, elles sont pas chiantes, celles de euh, World of Draenor, ni de Légion, ni de Battle for Azeroth, parce qu'il y a du lore et il y a de l'action. Bon, il n'y a pas d'action dans Warlord of Draenor, mais il y a de l'action dans les deux autres. Et il y a du lore dans Warlord of Draenor. Bref. Du coup, petite parenthèse, euh, syndragoza cette, cette chère syndragoza que vous connaissez euh, du coup grâce à l'extension euh, Frozen Throne et dont j'avais parlé dans le Lord Stone sur euh, Arthas et le Roi Lich. Elle est projetée jusqu'en Norfandre, donc le continent de glace sur lequel se déroulent tous les événements de Frozen Throne, et euh, là où on joue quand oh, on est, euh, voilà, et là où on joue dans l'extension Wrath euh, of the Hitch King. Euh, Donc complètement euh, affaibli, aveugle, au seuil de la mort elle tente de rejoindre la, la désolation des dragons, qui est un lieu euh, qu'on peut visiter dans haut, d'ailleurs, c'est une des zones euh, d'XP. Un lieu, en fait, où les dragons se rendent instinctivement pour mourir. Oh, c'est comme les éléphants. Voilà. Et du coup, tu as des cimetières de dragons euh, quand tu joues, c'est assez, assez impressionnant à voir. Si vous avez l'occasion. Euh. Euh, du coup, incapable de voler complètement affa euh, très affaiblie, elle n'a pas la force de s'y rendre, en fait, et dans ses derniers instants le peu d'énergie qui lui reste se transforme en amertume et en haine envers la Légion Ardente, envers Neltarion, envers le reste des dragons et même envers Maligos, donc son ancien kem, pourquoi hein, son kem. Euh, mais principalement euh, envers le monde des mortels, et elle jura de se venger avant de mourir. Mais pourquoi Eh bien parce que euh, personne n'aura répondu à ses appels à l'aide tandis qu'elle euh, oh, souffrait. Trop et... Oui, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Et du coup, euh, environ 10 000 ans plus tard, le roi Lys, le roi lich et pas le roi Lys, Arthas euh, la ressuscite pour en faire son bras droit et la commandante de ses armées. Et c'est elle que vous voyez euh, dans la cinématique d'ouverture de what of Legends King quand il y a un énorme, euh, une énorme wyrm de glace qui passe au-dessus et qui... Et qui en fait, qui passe au-dessus des plaines et qui lance le travelling de la caméra et on voit ensuite toute l'armée des morts-vivants, et bien, c'est Sindragosa qu'on voit. D'accord. Voilà, donc, fin de la parenthèse, Sindragosa euh, la, la, la meuf est dead. La meuf est dead T'es <rire> vraiment con, putain Et euh... Et, et coup, euh, donc... elle, elle était assignée à quoi Parce que tu disais, à sera Alors, là, est la Elle, vie, en fait, c'était... Elle Elle, elle faisait pas partie des aspects parce qu'en fait, elle était pas là à l'époque. D'accord. Et euh, du coup, en fait, c'était euh, le deuxième dragon le plus puissant du vol bleu. Et euh, c'est pour ça que c'était la, euh, la consort de, de, de, de Maligos. Ah, okay. Merci. Et Maligos, du coup, qu'est-ce qu'il est devenu de Maligos Parce que et bien, aussi, il avait... euh, Plus tard. <rire> du coup, euh, retour à Deathwing. Pardon, je vais voir un petit peu, je soif. Est-ce que je peux aller chercher une Red Bull Non, trop tard. <rire> Donc, euh... retour à Death euh, Il s'est isolé et a en sa possession l'âme des dragons qu'il doit malgré tout garder à l'écart pour ne pas en subir le contre-coup. Donc, euh, tout ce qui est blessure physique, euh, etc. Pendant ce temps, la légion euh, continue à avancer en Azeroth et les elfes de la nuit, au courant de l'existence de l'âme des dragons, vont vouloir la voler. C'est là qu'entre en jeu Malfurion, que vous connaissez. Euh, qui va donc passer par le rêve d'Emeraude, qui est un double astral du monde réel, en gros, et qui est euh, régi par euh, Isera. Euh, afin d'atteindre la caverne de Deathwing, donc, euh, un peu comme s'il était invisible, en fait. Il, mm. il passe dans, un autre, euh, dans une autre phase, on va dire. Il se balade en mode invisible, il prend l'arme et il se barre. Euh, sauf que du coup, quand il ressort du du rêve d'émeraude et qui sort de la... De, de, la, de la caverne, du machin truc là, il se fait intercepter par son frère Illidan, qui euh, a rejoint la Légion Ardente en fait. Euh, ça j'en parlerai plus quand je parlerai d'Illidan spécifiquement. Et euh, qui du coup vole l'arme. Enfin euh, qui récupère l'arme euh, des mains de, euh, de son frère Malfurion. Du coup Illidan ce qui fait... J'ai entendu la Red Bull là. C'est Fly qui me l'a apporté Merci Fly. Euh, du coup, donc, il va donner euh, l'âme des dragons à la légion afin de renforcer le portail euh, et pouvoir faire venir Sargeras. Si vous me demandez qui est Sargeras, je vous dis de retourner voir le Lorestone numéro 1. Euh, donc, les, les dieux très anciens, ils voient que euh, le, le portail s'est ouvert, du coup, c'est leur chance. Ils en profitent pour déployer toute l'énergie qu'ils qui peuvent, qu'ils ont euh, en eux, euh, afin d'essayer de s'échapper de leur prison. Donc. Entre tout ce qui se passe, donc le portail déjà existant de la Légion Ardente, l'âme des dragons qui le renforce encore plus, et les dieux très anciens qui utilisent encore plus d'énergie, il y a vraiment énormément de, de, de puissance magique qui se dégage de tout ça. Et Deathwing, qui était donc un peu, euh, un peu endormi et en train de se reposer pendant ce temps-là, et pendant qu'il se faisait voler l'arme, il s'en rend compte. Attends, et... attends, attends, le gars, il dort Non mais il dormait pas, genre il se reposait, tu vois. Mais... Non mais c'est comme toi, tu vois, impossible de réveiller. Mais le gars, <rire> non mais il me rend ouf Genre il est il est, il est, il est stupide Bah c'est pas... La... c'est pas une flèche, hein. Oui c'est vrai, non mais ça a pas l'air d'être... Euh, non mais en fait son, son truc c'est vraiment de, de, de taper, tu vois. Bah on, on, on en a une bonne <rire> illustration quand on voit la cinématique de, euh, de Cataclysme. Donc il se fait tirer son arme il se fait tirer son arme, et du coup il se rend compte de toute l'énergie et tout, il commence un peu à piéger ce qui se passe, et euh, il va essayer de récupérer son précieux. C'est littéralement ce que j'ai écrit dans mon texte, hein. donc tu vois ta comparaison avec Gollum. Ah euh... ouais, ouais, vais comparé avec Gollum ah. mais... Euh... Et euh, pour vous donner une idée euh, de, son... de l'intelligence de son plan, c'est aussi malin que d'aller lécher un transformateur électrique, en fait. Mais euh, passe-moi. Ok. Donc du coup, à proximité d'un tel flux d'énergie, son corps va encore plus se désagréger, mais il va réussir à, à toucher euh, l'arme, donc l'âme des dragons, ce qui a pour effet de le projeter, mais très très très loin, euh, quelques instants avant que le puits d'éternité, euh, ça je vous en parlerai un peu plus euh, plus tard, qui se situait euh, en dessous de toute cette foire, ne s'effondre sur lui-même. Donc avant que l'âme des dragons ne tombe dans les tréfonds de la planète, Nosdormu, euh, qui vient du futur, donc de notre présent époque cataclysme, la récupère et la scelle magiquement afin que Deathwing ne puisse plus jamais l'utiliser. Putain mais ah. il gère nous, Ouais, C'est un, euh, un peu Trunks C'est un peu Trunks, c'est un peu le mec dans Code Quantum, tout ça. Mais de... Trop fort. Putain je suis fier de lui. Non mais c'est une carte de merde en Hearthstone. Et mais euh... oui c'est pour ça que ça me fait trop mal au cœur. Euh, mais... et, et Il euh... fait partie des gentils en plus. Et oui. Euh, du coup donc il la scelle magiquement afin que Deathwing ne puisse plus jamais l'utiliser. Euh, avant de la confier à Malfurion pour qu'il la cache. Deathwing, donc complètement foudrage, euh, finit de détruire une grande partie de la surface de la planète avant d'aller reprendre des forces. Et donc toute cette destruction qu'il fait, c'est ce qui donne sa forme actuelle à euh, la planète euh, d'Azeroth. Donc les deux continents qu'on voit euh, de, à gauche et à droite, avec au-dessus une orphandre, euh, c'est cet événement qui donne euh, cette queue-là à la planète. Et le tourbillon qu'on voit entre les deux continents, et eh bien c'est justement le, euh, le maelstrom, donc c'est le un peu le, le, le puits vers euh, le cœur de la planète qu'a euh, qu causé la destruction du puits de l'éternité. Je sais pas si je suis clair. Si, tout à fait. Voilà. Euh...